Depuis quelques semaines, les promotions sur les anciennes montres Samsung, sur les anciennes montres Huawei s'enchaînent. Ça vous donne vraiment envie de sauter le pas et d'acheter une montre connectée. Mais faut-il acheter là, aujourd'hui, en juin ou en juillet 2021, une montre connectée de chez Huawei, de chez Samsung, de chez Oppo, peu importe Faut-il acheter une montre connectée ou vaut-il mieux attendre la rentrée C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Oui, je le disais, vous êtes nombreux à me poser la question en live ou pas. On en avait parlé pendant le live par rapport au Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch 4 qui arrivera. On va synthétiser, je pense, à pratiquement toutes les montres. Toutes les montres que j'appelle généralistes. C'est-à-dire Oppo, Huawei, Samsung, Apple, toutes ces montres. Je vais vous dire mon sentiment sur, vaut-il mieux acheter une des montres qui sort là en promotion ou attendre les nouveautés J'évoquerai un petit peu par la suite ce qui se passe au niveau des montres sport, mais je pense que c'est surtout au niveau des montres que j'appelle généralistes que ça va se jouer, cette question va être intéressante. On le sait, cette année, ça va être l'année des sorties montres connectées. On l'a vu, la Huawei Watch 3, elle est là, la Watch 3 Pro, elles sont là, elles viennent de sortir... Elles sont toutes nouvelles, nouveaux systèmes d'exploitation, bref, c'est des nouveautés. On en a parlé aussi, la Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Active 4 vont sortir. Elles vont être présentées le 3 août, elles sortiront certainement fin août, début septembre. Ça aussi, des nouveautés. On en a aussi parlé, l'Apple Watch Series 7 va sortir aussi septembre, octobre, novembre, bref. Elle va sortir en fin d'année. On en a aussi entendu parler, la Fossil Gen 6 devrait sortir. Elle attendrait la nouvelle version de Wear OS. On a aussi entendu une rumeur sur l'OPPO Watch 2. Bref, il y a des nouveautés. En veux-tu En voilà cette année. Alors, vaut-il mieux pour moi Acheter une montre maintenant, une bonne promotion, ou attendre Ou vaut-il mieux même acheter une Huawei Watch 3 maintenant, ou attendre Ça marche un petit peu pour tout, même si elle vient de sortir. Pour moi, c'est clair et net, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre, pas forcément décembre, mais au moins attendre que la nouvelle Samsung sorte en septembre. Pourquoi Parce que c'est une révolution au niveau du système d'exploitation. Une révolution parce que ça a été travailler conjointement entre Wear OS et Tizen OS, entre Google et Samsung, ce qui va amener sûrement, certainement, des évolutions aussi sur Wear OS. Le nouveau système d'exploitation de la Watch 4, on en a parlé, c'est One UI Watch, on n'est pas sûr et même on est presque sûr que ce système d'exploitation va rester sur Samsung, il ne va pas être forcément copié après sur Fossil ou sur... Oppo mais Google aura toutes les billes pour proposer une nouvelle version de Wear OS qui sera un petit peu la même chose. En achetant une montre Wear OS aujourd'hui vous aurez ce doute. Est-ce que la nouvelle version de Wear OS sera après mise à jour sur la montre que vous allez acheter aujourd'hui On n'est jamais certain et surtout est-ce que la nouvelle version de Wear OS sera une révolution par rapport à la version d'aujourd'hui Ça serait bête d'acheter une montre qui coûte 200, allez un peu, ça commence à 200 euros, 200 euros aujourd'hui et dans deux mois voir que le système d'exploitation n'est pas mis à jour et que le nouveau Wear OS est dix mille fois mieux. Pareil, pour moi ce serait bête d'acheter une Galaxy Watch 3 aujourd'hui qui est sous Tizen OS, Tizen OS on sait que ça va être maintenu pendant 3 ans, et de voir que la Galaxy Watch 4 sort avec un système d'exploitation vraiment meilleur, ce qui est normalement prévu. De même, au niveau d'Apple, ce serait bête d'acheter une Apple Watch série 6 alors que la série 7, Pourrait avoir un tout autre design Ce qui donnerait le design de la série 6 Qui était le même que la série 5 que la série 4 Un petit peu obsolète Vous allez me dire oui mais là j'ai l'argent Avec les promotions pour acheter la Samsung Galaxy Watch 3 Mais j'aurai certainement pas l'argent Parce que ça sera pas en promotion D'acheter la Watch 4 Oui tout à fait mais vous inquiétez pas, lorsque la Watch 4 va sortir, la Watch 3 elle sera aussi en promotion. Il faudra liquider, liquider, liquider. Ça va être pareil, s'il y a une grosse révolution sur l'Apple Watch Series 7, bah voilà, les autres Apple Watch elles vont perdre de la valeur. Du coup, il va y avoir aussi des promotions. C'est pareil un petit peu surtout Sur les montres Wear OS, si le nouveau Wear OS est supérieur, vous aurez toujours la possibilité d'avoir des bonnes affaires à faire. Donc au lieu de faire une bonne affaire maintenant, peut-être prenez un petit peu votre mal en patience, attendez un mois ou deux pour faire... Peut-être la même affaire que vous pourrez faire aujourd'hui, mais au moins vous aurez tous les éléments en main pour savoir si, voilà, le nouveau système d'exploitation il vous correspond pas. Il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter l'ancienne. C'est aussi la même chose chez Huawei. J'ai les Huawei Watch 3, j'ai les Huawei Watch 3 Pro. Actuellement, Harmony OS pour moi il est qu'à ses débuts. Il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui d'acheter une Huawei Watch 3 ou Watch 3 Pro aujourd'hui en juin, juillet 2021. Vaut mieux attendre de voir ce qui va se faire chez Samsung. Prendre un petit peu voilà toutes les cartes en main. Avoir toutes les cartes en main. Et se dire, ok, bah moi je veux la Huawei. Avec les nouvelles Huawei, aujourd'hui, vous ne ferez pas beaucoup plus que ce que vous allez faire sur les anciens modèles. On sait aussi que les anciens modèles seront mis à jour, certainement dans un ou deux ans. Donc, il faut vraiment avoir toutes les cartes en main, je pense, pour choisir. Et pour avoir toutes les cartes en main, il faut attendre. Voilà, les amis, mon ressenti juin 2021, juillet 2021. Prenez votre mal en patience. Au pire, achetez une petite montre comme ça, un petit bracelet, si vraiment vous en avez besoin pour cet été. Mais attendez, attendez la, la rentrée. Ce serait bête de dépenser de l'argent maintenant, s'il si y a mieux au même prix dans quelques mois. Petit aparté au niveau des montres sport chez Sunto, chez Garmin, ça va dépendre vraiment de l'édition que vous voulez, de la gamme que vous voulez. On sait que les Phoenix, par exemple, chez Garmin, on attend la Phoenix 7 depuis, depuis maintenant longtemps. Donc, elle pourrait peut-être arriver à la fin de l'année. C'est pour ça qu'il y a aussi des bonnes promos sur les Phoenix 6. Sunto vient de sortir la Sunto 9 Peak. Je ne pense pas qu'ils vont remplacer cette montre d'ici la fin de l'année, même d'ici un ou deux ans. Elle est là pour durer aussi. Garmin a aussi sorti la Venue 2, Venue 2S. Il n'aura pas de Venue 3 avant plusieurs années aussi. Donc côté sport, il y a peut-être juste la Phoenix 7 qui sortirait avant la fin de l'année, mais ça on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, attendez et vous verrez. J'espère que cette vidéo vous servira et vous permettra de patienter. En attendant, la prochaine vidéo test. Vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.